Bonjour amis Cocotte, c'est Carole du blog The Family Cocotte. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un excellent début de semaine. Aujourd'hui, c'est mercredi et donc nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui te parler de quelque chose de très très important. Aujourd'hui, nous allons parler diminution des déchets ainsi que valorisation de ceci. Je parle de tout ce qui va être déchet. Organique. Et oui, il existe des solutions pour valoriser ce type de déchets. Il en existe pour euh, les appartements, pour les maisons, pour l'extérieur, pour l'intérieur. Et je vais te parler du compost. Euh, C'est très facile à mettre en place et en plus, ça permet que ce soit pour tes plantes vertes d'intérieur ou pour euh, le potager ou même ton extérieur, de pouvoir vraiment enrichir le sol de cet engrais vert. Mais tu me diras Carole ok moi je veux bien me lancer dans le défi mais qu'est ce que j'y mets dans mon compost C'est là que je vais pouvoir t'aider dans cette vidéo en te donnant toutes les clés pour réussir la mise en place de ton compost. C'est simple dans ton compost tu vas pouvoir y mettre tous les déchets organiques si je puis dire que ce soit au niveau de ta cuisine ou autrement de tes plantes, de ton extérieur. Alors, pour être un peu plus précise, ça va être euh, les coquilles d'œufs, les restes de repas, le thé, le mar de café. On va aussi avoir tout ce qui est, euh, si tu utilises euh, du, tout ce qui est serviette en papier, alors moi j'en ai plus du tout, mais c'est quelque chose que l'on peut mettre euh, au compost. On va pouvoir y mettre aussi ce que l'on trouve au jardin, comme les feuilles, les branches, les tontes de pelouse, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi les tailles de haies, les mauvaises herbes. Alors par contre les mauvaises herbes, bien bien les mettre lorsqu'elles ne sont pas montées en graines. Parce que si vous les mettez dans votre compost lorsque les graines sont présentes, euh, c'est un petit peu catastrophique puisqu'en fait dans ton compost tu vas avoir les graines de mauvaises herbes et ensuite quand tu étendras ton compost bah, il sera enrichi en graines de mauvaises herbes donc euh, ça va pas du tout être sympa pour toi donc bien faire attention à ça euh, sinon bah, il faut aussi alterner en fait ce qu'on y met euh, personnellement tout ce qui est taille de haie, pelouse moi je l'utilise justement plutôt en paillage ça évite euh, d'en de, faire du compost, de demander une énergie justement pour euh, pour le mettre au compost mais je l'utilise vraiment en paillage et ça fonctionne très très bien. Alors le paillage c'est quoi Ça permet de garder une certaine humidité et une certaine euh, température dans le sol. Ça va réguler en fait la température entre la température du sol et la température extérieure donc protéger que ce soit du gel ou des grosses chaleurs en gardant un taux d'humidité suffisamment haut pour protéger en fait euh, l'apport en nutriments du sol vers euh, la plante, vers l'arbre, vers euh, l'arbuste. Euh, voilà un petit peu pour t'expliquer et c'est la même chose aussi au potager. Donc, toujours pensez à pailler. Voyez vos déchets verts comme une véritable source d'énergie pour alimenter tout ce qu'a besoin le sol. Donc, les nutriments, euh, protéger aussi tout, toute la vie au niveau des, des insectes. Enfin, c'est hyper, hyper important de protéger votre sol. Euh, je dirais que le sol, ça peut représenter un petit peu... C'est un peu comme votre peau et il faut venir lui apporter ce dont il a besoin. Et en fonction du type de sol, et eh ben vous, vous allez avoir besoin plus ou moins d'azote, plus ou moins de certains, enfin, plus ou moins aussi d'humidité, donc un paillage un peu plus épais. Enfin, il y a énormément de choses à savoir sur la qualité du sol, mais ça éventuellement, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors dans le compost, on va éviter d'y mettre... Les os, les morceaux de viande restants, tout ce qui est poisson, arêtes, on va également éviter une trop grande quantité d'agrumes, aussi tout ce qui est euh, à base d'huile. On va retrouver également les litières d'animaux qu'il faut absolument euh, ne pas mettre dans le compost. Et bien sûr, on ne met surtout pas de déchets non organiques puisqu'il faut vraiment que le processus de détérioration du déchet végétal se mette en place. Quels sont nos véritables amis pour créer notre propre compost Nous allons avoir en numéro 1 le ver de terre. Le ver de terre est un indicateur de qualité de ton compost. Donc à l'occasion, regarde bien si les vers de terre se sont établis dans ton composteur et ça voudra dire que véritablement, tout s'est mis en route pour te créer un compost de qualité que tu pourras mettre ensuite que ce soit dans ton jardin à l'extérieur ou même pour tes plantes d'intérieur parce que oui, elles aiment aussi beaucoup le compost. Le défi que je te propose pour ce mois de mars sera clôturé par la quinzaine nationale du compostage. Oui, c'est aussi un mouvement national et c'est vraiment important pour chacun de mettre en place ce d'action parce qu'elles sont très simples à mettre en place. Il vous suffit d'un composteur et ensuite c'est très facile. Un déchet organique est très très facile à repérer si je puis dire. Les enfants peuvent tout à fait participer donc c'est quelque chose, un défi que vous pouvez mettre facilement en place en famille. La quinzaine nationale du compostage se déroulera du 28 mars au 12 avril vous pouvez retrouver juste en dessous les bonnes adresses pour savoir s'il si y a des événements près de chez toi. Sur cette présentation, je t'emmène voir le compost de la famille Cocotte. Alors c'est parti, je te montre à quoi ressemble le compost de la famille Cocotte. Donc ici on a notre bac récupérateur. Il faut savoir que euh, souvent les collectivités, donc en fait les communautés de communes, peuvent faire des distributions de composteurs de ce type euh, gratuitement. Euh, Renseigne-toi bien au niveau de ta collectivité pour savoir s'il si y a des actions de ce type sur le territoire plutôt que d'acheter euh, un composteur, euh, tout simplement, il est euh, donné, si je puis dire, par la collectivité. Donc alors, dans ce euh, composteur, à l'intérieur, on va trouver tout ce qui est organique. Donc là, comme ça, c'est pas waouh, mais il faut savoir qu'en dessous, il y a... Un potentiel de dingue euh, je vais rentrer parce qu'il fait pas très très chaud donc euh, je rentre et puis c'est parti pour la suite de la vidéo alors tu me diras maintenant que j'ai mon compost j'en fais quoi et bien c'est simple selon les saisons il va avoir une utilité différente exemple l'automne et le printemps sont des saisons Excellente pour mettre une bonne quantité de compost dans le potager. Et pourquoi Parce que les vers de terre vont vraiment y être très actifs. Et qu'est-ce qu'un vers de terre va faire principalement Ça va être d'aérer la terre et de permettre à la terre, en fait, de respirer, de pouvoir s'alimenter et donc, du coup, d'avoir, je dirais, une nutrition optimum. Pour la saison d'été, le compost va être utiliser sous forme je dirais de paillage donc bien sûr à mettre avant les fortes chaleurs donc vous mettez une couche de compost et ensuite vous pouvez même venir euh, protéger comme je disais tout à l'heure protéger la surface de la terre par un paillage comme ça ça permettra vraiment d'avoir plusieurs couches euh, pour protéger en fait euh, des fortes températures et de la sécheresse ce qui permettra à la plante qui sera environnant à ce paillage, de pouvoir vraiment être protégée et puis continuer sa croissance. Donc je t'ai déjà parlé tout à l'heure de la saison automne et je vais maintenant te parler de la saison hiver. Alors la saison hiver, on va dire que c'est un petit peu comme si la nature était endormie. Donc on va pouvoir lui apporter du compost mais alors vraiment plutôt quelque chose d'assez parsemé et ce qui est très très important l'hiver, c'est le paillage. Toujours pensez euh, comme votre peau lorsque vous êtes dans des conditions extrêmes de climat, donc du très chaud ou du très froid, et ben c'est pareil pour la terre, elle a besoin d'être protégée et ça le paillage va vraiment être une très très bonne solution pour protéger le sol et donc en lui apportant un petit peu de compost ça permet quand même de redonner si je puis dire de l'énergie au sol une énergie de qualité et donc d'avoir toujours cette biodiversité importante sur le sol il faut savoir qu'en cas de grandes pluie, il peut y avoir ce que l'on appelle le lessivage de la terre c'est qu'en fait en cas de grande quantité d'eau la terre est complètement imbibée d'eau et elle aura du mal à se régénérer et la vie aussi à la surface de cette terre va être malmenée. Donc en apportant du compost et ensuite du paillage, on évitera justement le lessivage de cette terre. J'espère que cette vidéo t'a plu et a pu t'apporter des éléments de réponse sur le défi du mois de mars de créer son compost. Un pouce vers le haut si t'as aimé, pour t'abonner, c'est juste ici. Je te dis à très vite et puis euh, bon défi. Ciao